Bonjour à tous. On est assez fiers à Couronne d'accueillir la première copie partie parisienne en bibliothèque. Et je voulais vous dire un petit peu comment on est venu à organiser ça à la Couronne. Donc c'est ma collègue Hélène qui a porté le projet. Et grâce au soutien de notre hiérarchie et à la volonté politique de développer les nouveaux usages, ça a pu se faire. Et donc on est en plus content de travailler aussi avec la bibliothèque Louise Michel et la bibliothèque Forney sur cette question de la copie partie. Alors, en fait, cet événement est aussi organisé à l'occasion de Ville en Bien commun, qui est donc euh, un événement qui regroupe des manières créatives de gérer les ressources. Donc, on pensait utile d'intégrer la copie-partie dans cet événement de Ville en Bien commun. Et les intervenants qui sont engagés donc, dans cette démarche de Ville en Bien commun sont aussi les cofondateurs de Savoir commun. Euh, donc, Lionel Morel, à ma droite, qui est blogueur, juriste, bibliothécaire, qui fait le blog Silex. Euh, engagé pour la défense et la promotion des biens communs, de la culture libre et du domaine public. Et à ma gauche, Sylvain Mercier, blogueur et bibliothécaire qui travaille à les BPI et qui est chargé de, des innovations numériques. Il anime aussi le blog Bibliobsession qui est pas suivi par la profession. Donc on va commencer la copie-partie par une petite conférence sur le droit d'auteur et les biens communs. Et bien sûr, je leur laisse la parole. Alors donc, euh, on va faire une, une, une copie-partie dans une bibliothèque. Euh, et ce n'est pas forcément hein, quelque chose qui va de soi, parce que euh, vous avez remarqué qu'on euh, vit dans un, une société avec un arrière-plan où l'acte de copier n'est pas forcément quelque chose de valorisé. Vous l'avez vu, là je vous ai mis quelques, quelques sigles de l'écoute à, à droite à gauche. Donc euh, voilà, on a le sigle du copyright qui dit euh, « toute reproduction interdite », qu'on voit très souvent. Hein, vous savez, quand une œuvre est protégée, on n'a pas le droit de la copier. Ça, c'est une, une image qu'on voit dans les musées souvent, interdit de photographier ou de filmer. Photographier ou filmer, c'est faire des copies. Et euh, dans un musée, euh, ça ne va pas de soi, hein. vous savez qu'il y a toute, euh, toute, une, toute une histoire avec le musée d'Orsay qui interdit la photographie dans ces lieux euh, et euh, qui a, ça a conduit à des, à des conflits un petit peu, peu, peu durs avec le public. Euh, vous avez euh, cette fameuse image hein, qu'on qu voit souvent, le photocopiage, tout tue le livre qui euh, nous ramène à la photocopie, qui n'a pas été quelque chose, une technologie euh, si facile que ça à accommoder et à faire rentrer euh, dans les mœurs. Euh, J'en ai mis d'autres, vous avez ces, ces images qu'on voit, euh, pirater c'est un crime, euh, le piratage tue la musique, et euh, pour pirater, pour télécharger, il faut faire des copies. Donc on a tout cet arrière-plan, si vous voulez, euh, qui, est, qui est assez lourd hein, autour de cet acte, qui en fait un acte qui n'est pas anodin, et ce n'est pas si naturel que ça de copier euh, un document. Alors, l'arrière-plan, il peut aller assez loin, hein. je, là, j'ai trouvé ça sur un site... Euh... C'est un professeur qui était excédé par le fait que ses élèves se copient les uns les autres, et qui leur a demandé de porter ces espèces de chapeaux, pour éviter qu'ils se copient les uns les autres. Alors, c'est pas... Moi, je trouve que c'est une image qui est incroyable, et c'est vrai, hein. C'est tiré, c'est vrai. Et ça, ça nous renvoie aussi à des choses qui nous viennent de notre éducation, hein, sur le fait de copier euh, n'est pas valorisé, et là, on va tomber dans la copie comme plagiat, aussi, ou comme euh, tricherie, qui est aussi quelque chose qui est... Incorporé dans cette notion de copie et qui ne la rend pas forcément très favorable. Alors la copie, c'est pas non plus un acte complètement anodin hein, sur le plan juridique, parce que si vous copiez sans y être autorisé, vous euh, commettez ce qu'on appelle un délit de contrefaçon. Et dans la loi française, c'est puni de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende. Ce qui est une peine, enfin, c'est une peine assez lourde, hein, et quand on la compare avec d'autres peines, en fait, vous risquez moins, à faire, vous risquez, euh, moins en frappant quelqu'un qu'en faisant une contrefaçon qu'en lui envoyant des menaces de mort, qu'en faisant des tests biologiques sur des cobayes humains sans leur consentement, et vous risquez autant qu'en profondant un cimetière, par exemple, ou qu'en faisant du harcèlement sexuel. Donc on voit que dans la loi, il hein, y a une, une échelle des peines qui nous dit que la copie est quelque chose euh, qui peut être grave, et qui est euh, mis en concurrence avec euh, d'autres actes. Voilà. Euh, pourtant, si euh, on se replace maintenant dans une optique historique, et moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que c'est important de prendre en compte euh, l'évolution des choses, euh, il faut voir que copier dans une bibliothèque, ça a du sens quand même, parce que, euh, à l'origine, les bibliothèques à la base étaient essentiellement des centres de copie, plus d'ailleurs que des centres de lecture. Et quand on voit par exemple, euh, vous savez peut-être cette histoire, hein, la bibliothèque d'Alexandrie, donc la fameuse la mythique bibliothèque d'Alexandrie, comment est-ce qu'elle a constitué ses fonds ben, En fait, le Ptolémée, le, le, le, le roi qui a, qui a mis en place cette bibliothèque, avait fait, avait fait passer un décret comme quoi les bateaux qui arrivaient dans le port, ces soldats avaient le droit de les fouiller et de, de prendre tous les rouleaux qu'ils pouvaient trouver, ils faisaient des copies dans la bibliothèque, ils gardaient l'original et ils rendaient la copie au bateau. Et c'est une des façons comme ça que la bibliothèque d'Alexandrie a pu constituer ce qui était à l'époque le plus grand fonds possible qu'on puisse trouver. Et puis, si on va un petit peu plus loin dans le temps, si on va au Moyen Âge par exemple, euh, si vous voulez, les, les livres eux-mêmes étaient essentiellement faits pour être copiés. Ce n'était pas du tout la même façon de construire des livres. Par exemple, au Moyen Âge, on avait un système qui s'appelait celui de, de la Pekia et de l'exemplaire. Vous savez, donc là on a une époque où les livres sont manuscrits, c'est extrêmement dur de faire des copies, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de technique. Et euh, les bibliothèques, leur rôle en fait, c'était de garder une copie de référence, parce que comme on copiait à la main, on faisait beaucoup d'erreurs. Il fallait garder une copie qui soit fiable. Et cette copie, pour qu'elle soit plus facilement copiée, au lieu d'être euh, reliée, c'est-à-dire qu'elle ait une couverture qui lit les pages, elle était divisée en petits cahiers qui permettaient de dis disperser ces cahiers entre plusieurs copistes, pour qu'ils aillent plus vite et pour qu'on puisse multiplier plus vite les copies. Et ça, ça se passait dans les scriptoriums, qui était en fait... Euh, c'est les bibliothèques de l'époque en fait. La bibliothèque c'est de réserve, et le scriptorium était l'atelier où on faisait des copies. Et à cette époque-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune notion d'auteur. C'est-à-dire que les gens ne revendiquent pas de propriété sur leurs écrits, au contraire, ils ne créent que en référence à des anciens, et on multiplie. le but c'est de multiplier de multiplier le plus, le plus en plus les copies. Et puis si on va un petit peu, alors j'ai un problème de, de slide, mais bon, je, je vais vous expliquer. Euh, ce qui se passe à la Renaissance, c'est qu'apparaît euh, la figure de l'auteur. Si Et le, le, On peut dire que le premier, peut-être, qu'on a eu une conscience vraiment claire, c'est Albrecht Dürer, vous savez, le peintre euh, Albrecht Dürer, qui est le premier à signer ses toiles, un des premiers à mettre sa signature sur ses toiles, donc à se revendiquer comme auteur. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que dès qu'apparaît la figure de l'auteur, il apparaît des problèmes avec la copie. Et notamment, Albrecht Dürer, il avait un, un monogramme qu'il mettait sur toutes ses toiles, et aussi sur ses gravures. Et euh, le but, en fait, c'était de faire une marque de fabrique pour empêcher les autres de le copier, si vous voulez. Et ça a été le premier à faire un procès à un autre, à un graveur, qui reproduisait euh, ses gravures et qui les dispersait en Italie, qui s'appelait Raymondi, et euh, il est allé faire un procès en Italie pour euh, l'empêcher de disperser sa, euh, ses productions. Et un peu plus, si on avance un petit peu plus dans le temps, vous avez une technologie qui apparaît qui est l'imprimerie, qui est une technologie fondamentale de reproduction, qui nous libère de, du travail manuscrit très complexe, qui permet une multiplication des copies. Et en fait, quand l'imprimerie apparaît, apparaît l'ancêtre du droit d'auteur, qui était les privilèges d'imprimeur. Et c'est là qu'on voit apparaître tout ce mécanisme qui est le nôtre sur la régulation de la copie, avec, vous le savez, Beaumarchais, bon qui, qui avant la Révolution a milité pour que les auteurs, cette fois-ci, aient véritablement un droit reconnu par la loi. Et donc nous arrivons à notre époque où euh, la question qui se pose vis-à-vis -vis de la copie est celle en fait du droit d'auteur. Pourquoi Parce que le droit d'auteur, il reconnaît un droit au créateurs, un droit, il s'est dit, exclusif, de contrôler les reproductions de leurs œuvres. C'est-à-dire le fait de pouvoir faire euh, fixer les œuvres sur un support matériel qui permet de communiquer les œuvres au public de manière indirecte. Et ça couvre euh, beaucoup de procédés de copie, on verra tout à l'heure, y compris les copies sur Internet. Et si vous euh, violez ce euh, ce droit, eh bien, vous faites une contrefaçon. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, le droit d'auteur a toujours été confronté à l'évolution technologique, parce que qui dit évolution technologique, dit augmentation des moyens de copie. Ça a valu pour l'appareil photo, ça a valu pour le, photo, euh, valu pour le, le cinématographe, euh, les inventions d'Edison, la radio, la télé, le mentoscope, tout ça a toujours introduit des nouvelles, de nouveaux moyens de copier et de diffuser les œuvres, et à chaque fois, ça, ça a introduit aussi un challenge pour le droit d'auteur, il y a toujours eu des corporations qui se sont menacées par l'évolution technologique. Euh, le cas qui est peut-être le plus emblématique, c'est celui du magnétoscope, vous savez, dans les années 80, qui a euh, provoqué une crise de panique dans les industries culturelles, notamment du cinéma, parce que là on avait un moyen très puissant de copie qui permettait de fixer euh, la télévision, et qui, euh, qui rentrait en conflit avec euh, la diffusion, euh, l'achat des, euh, des, des cassettes, hein, là c'est la Betamax. Et il faut savoir que euh, les industries culturelles ont essayé de faire interdire cette technologie en soi en justice. Il y a eu un grand procès aux États-Unis, procès Betamax justement, et ce qui s'est passé, c'est que euh, les juges ont dit à ce moment-là qu'on euh, n'avait pas à interdire une technologie en soi, que c'était l'usage de la technique qui posait un problème, et qu'on euh, ne pouvait pas demander l'interdiction de la technologie. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'un compromis a été trouvé avec les titulaires de droit, c'est-à-dire qu'on a permis aux... Euh, ça, c'est en France, en 1985, que ça s'est institué. On a permis aux gens de faire des copies avec ce matériel, sur la base d'une exception au droit d'auteur, qui s'appelle la copie privée. Alors le problème, si vous voulez, c'est que cet équilibre... Il a été profondément remis en cause avec l'arrivée d'Internet. Alors, ce qui change radicalement avec Internet, c'est que tout usage d'une œuvre en numérique implique nécessairement de faire une copie. Ce qui n'est pas le cas avec la, les supports matériels. Quand vous lisez un livre, vous n'en faites pas de copie. Quand vous le donnez à quelqu'un, vous n'en faites pas de copie. Il y a tout un ensemble d'usages de la culture qui ne sont pas liés au fait de faire une copie. Mais si sur Internet, vous voulez lire ce même livre sous forme numérique, d'être obligé de faire une copie soit sur le disque dur, soit dans la mémoire vive. Et si vous voulez le donner, si vous voulez l'envoyer par mail, par exemple en fichier attaché, vous êtes obligé d'attacher une copie à votre mail, et l'ordinateur qui va recevoir ce mail va lui-même faire une copie, etc. Donc tout usage de la culture avec le numérique devient indissociable du fait de faire une copie. Et puis, euh... <rire> le, le numérique, ça démultiplie notre capacité à faire des copies des œuvres. On parle souvent de la génération qui a vécu avec Internet, c'est la génération du copier-coller. Ce qui a des avantages, ce qui a aussi, euh, pas forcément que des avantages, hein, c'est euh, dans l'éducation par exemple, euh, il peut y avoir un usage problématique de la copie au euh, niveau des, des élèves. Au-delà du simple fait de copier le numérique, ça vous permet aussi de, de modifier les œuvres. Et ça, c'est-à-dire que la copie en numérique, Peut être le préalable à la modification des œuvres. Je vous mis quelques exemples, ce qu'on appelle le remix, le mash-up, ou ce qu'on appelle les usages transformatifs. C'est très développé sur Internet. Vous voyez, celle qu'il y a à gauche, là, mais très problématique juridiquement. Parce que vous avez un tableau de Munch, euh, on ne voit pas très bien, mais il y a une silhouette de Marilyn, euh, la tête du personnage de 300, et euh, le pull de euh, Maman, j'ai raté l'avion. <rire> le fait de les assembler comme ça, c'est indissociable d'une copie, mais recréer une œuvre de cette manière, euh, c'est quatre fois les contrefaçons quand même un pôle. Et on n'a pas le droit. Ça. Et puis avec le numérique, il se produit une chose, c'est que théoriquement on serait fondé à penser que le numérique euh, nous donne plus de liberté par rapport au physique. Il y a beaucoup de contraintes qui disparaissent avec le numérique. Mais en fait c'est pas vrai. Je vous montre plusieurs exemples. Vous connaissez peut-être la pratique qui s'appelle le book crossing. J'ai un livre que j'ai acheté, je pose sur un banc, je m'en vais, et euh, je laisse que n'importe qui le prend. Ça c'est complètement légal. D'ailleurs, le, le droit d'auteur même n'a absolument rien à dire, parce qu'en fait, il euh, n'y euh, a pas de copie en jeu. Et une fois que vous avez acheté le livre, ça éteint euh, une partie euh, des, des droits d'auteur, ce qu'on appelle l'épuisement des droits, et vous pouvez faire ces actes. Euh, au Canada, il y a une pratique qui s'est développée, c'est de, de planter devant sa maison une petite boîte, comme ça, en forme de maison, et d'y mettre des livres. Et les gens qui passent peuvent ouvrir cette petite boîte, ça s'appelle des Little Free Libraries. Et euh, piocher dans les livres que les habitants mettent à disposition les uns des autres. Et euh, sur le petit papier rose, il y a marqué euh, euh, Voilà, je vous offre ces livres, et de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez vous-même en mettre dedans pour réalimenter la boîte. Ça, c'est complètement légal. Les titulaires de droit ne peuvent pas du tout s'opposer à cet usage. Vous prenez la même chose, vous la transposez en numérique. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit dispositif-là, ça s'appelle une dead drop. C'est une clé USB plantée dans un mur où on peut mettre les fichiers qu'on veut, y compris des fichiers sous-droit. Les gens peuvent venir et les copier avec euh, un matériel. Et bien, le même livre qui est dans la boîte, si vous le passez en numérique et que vous le mettez dans la clé USB, ça devient illégal. Et de la même manière, euh, avec une pirate box, si le même livre que vous mettez là, protégé par les droits d'auteur, vous le mettez dans la pirate box, l'acte devient illégal. Et donc en fait, ce qui était tout à fait permis en, en numérique, on n'est plus dans euh, en physique, on n'est plus dans l'environnement numérique. La pirate là, je vous rassure, est tout à fait négative, les... parce qu'elle a des fichiers qui peuvent être copiés justement. Et puis avec le numérique, il est arrivé aussi une autre chose qui nous fait un peu régresser dans, les... dans nos droits, c'est ce qu'on appelle la notion de DRM, c'est-à-dire que euh, les titulaires de droits ont pensé que, pour solutionner le problème du piratage, le plus simple était de mettre des verrous numériques, des DRM, Digital Rights Management, qui permettent de contrôler la copie. Et, euh... Ça, si vous voulez, ça a des conséquences assez, euh, assez fortes hein, sur l'usage qu'on veut faire des contenus culturels. Par exemple, vous connaissez peut-être cette, cette, cette affaire dont hein, on a beaucoup parlé. Euh, en 2009, Amazon euh, s'est rendu compte qu'ils avaient vendu des, des euh, en numérique euh, l'ouvrage 1984 de Georges Orwell, mais sans avoir euh, correctement négocié les droits d'auteur. Et donc les titulaires de droits ont demandé à Amazon d'arrêter la vente. Et eux, non seulement ils ont arrêté la vente, mais ils ont appuyé sur un bouton qui leur a permis de supprimer tous les exemplaires qui avaient été vendus dans les Kindle des personnes qui les avaient achetés. Et donc en gros, si vous voulez, euh, les gens qui avaient acheté de bonne foi ces livres et qui les avaient chez eux ont vu les exemplaires disparaître. Et ça, ça, ça a fait un certain choc, si vous voulez, parce qu'on s'est rendu compte qu'un qu livre sous forme numérique n'avait pas du tout la même nature qu'un livre sous forme physique, parce que personne ne peut venir chez vous prendre les livres sur votre étagère, même si vous les avez achetés illégalement, c'est pas, pas possible. Alors qu'en numérique, vous perdez cette capacité de contrôle du, du fichier. Et de plus en plus, on va vers des technologies qui tendent à nous supprimer toute possibilité de copier. Euh, donc on parle beaucoup du streaming, par exemple, mais le streaming, c'est une, une, en fait, une certaine régression par rapport au téléchargement, parce que vous vous contentez de voir le flux, et vous ne pouvez plus le copier. On a aussi tout ce qui est le cloud computing, qui, euh, qui peut avoir cet effet. Et il y a Olivier Chain qui tient le blog Affordance, qui a forgé une notion, il appelle ça la copie, qui serait l'inverse de la copie, euh, un terme qui disait la mystification visant à abolir au travers d'un transfert des opérations de stockage et d'hébergement liées à la dé dématérialisation d'un bien la possibilité de la jouissance du bien et ceux dont son caractère transmissible en abolissant toute possibilité d'utilisation ou de réutilisation réellement créative. Et c'est vrai que l'évolution d'Internet nous amène quand même de plus en plus vers ce type de dispositif. Alors vous voyez là je vous ai fait un petit... Euh, un petit rétrospectif sur la notion de, de copie. Je voudrais finir sur... Euh, en fait, ce qui est compliqué avec la copie, si vous voulez, c'est qu'elle encapsule plusieurs significations qui sont contradictoires. On a vu tout à l'heure avec le plagiat, il euh, y a une notion de tricherie. Il y a des gens qui pensent que copier aussi, ça peut être assimilable à une forme de vol, d'une certaine manière. Il y en a d'autres qui vous diront que copier, c'est aimer, partager, s'exprimer, ou créer même. Il euh, y a une assimilation forte de la copie et du vol, avec le piratage, euh, les gens qui subissent le piratage euh, disent souvent qu'ils sont victimes de vols, mais c'est assez. D'une certaine manière, ça peut se comprendre, intuitivement, mais quand on regarde les faits, euh, c'est pas si net que ça. Si vous il y a une étude là, qui est sortie il y a quelques semaines de la long School of Economics, qui a fait une étude des, des revenus de la musique, qui a fait de euh, qui a été le plus impacté hein, par le partage des avoirs. Et ils ont montré que. Euh, si vous accumulez toutes les ventes différentes de la musique, en fait, sur, euh, sur les dernières années, il y a eu une augmentation des revenus de la musique. C'est qu'ils euh, en ont conclu que euh, ce qui s'était passé, c'est que les gens qui partageaient le plus de fichiers ont eu des formes de consommation culturelle annexe, type de concerts, etc., qui ont compensé les euh, pertes dues aux, aux, aux, à la vente de supports publics. Là aussi, une chose qui est importante, c'est qu'il faut voir que la copie est souvent indissociable d'une forme de création. Là, je vous avez quelques exemples. Vous connaissez peut-être toutes ces parodies de, de la chute d'Hitler, le film La Chute, avec cette scène où Hitler fait une grosse colère dans son cœur qui a été remixé, détourné, des milliers et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle un usage transformatif. Il faut savoir qu'actuellement, le, le ministère de la Culture a lancé une mission, où ils s'intéressent à ces usages pour voir comment on pourrait les rendre légaux. Les parce qu'actuellement, ça, c'est illégal. Mais pour faire ça, vous devez faire une copie nécessairement. J'ai mis un autre exemple au-dessous. Ça s'appelle Avratar. Ce sont des habitants du Havre qui ont fait une vidéo qui est vraiment excellente. Ils ont déperné, détourné Avatar. Parce que dans un quartier, il y avait une école qui allait être fermée. Et donc, ils ont remis en scène, avec les scènes d'Avatar, tout ce processus-là. Et là, on voit que ça touche à l'expression. Puis je vous ai mis un exemple à droite et à gauche. C'est une fanfiction. Vous savez, c'est le fait de décrire dans l'univers d'un autre auteur comme Harry Potter. Ça aussi, c'est de la contrefaçon, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça pour créer, pour écrire, mais euh, la loi considère que c'est illégal. Alors, euh, bon, tout n'est pas quand même noir et négatif dans ce, dans ce paysage. Hein. Il y a des façons de copier légalement qui sont possibles. Je vous en ai une une. Là, par exemple, cette image, on ne la voit pas, c'est dommage c'est une très belle photo. Alors, en fait, je peux la copier, je l'ai sur mon PowerPoint, je vous la montre. C'est complètement légal, parce qu'elle est placée sous licence libre. Ça s'appelle une licence Creative Commons. Donc là, en fait, le principe, c'est que le créateur, au lieu de mettre un copyright qui va vous interdire toute forme d'usage, vous donne certaines libertés. Il peut en garder certaines, mais il peut vous en donner. Et là, moi, il me donne la possibilité de copier cette image tant que j'en fais pas un usage commercial. C'est son choix. Donc moi, j'ai respecté son choix. Je l'ai mis sur cette, sur cette slide. Cet acte, il est complètement légal. Des photos sous Creative Commons, il y en aurait à peu près 300 millions sur Internet ça commence à devenir une pratique très très importante. Et ça ouvre des possibilités euh, vraiment intéressantes. Euh, je vais passer là-dessus, parce qu'on va le Il y a un euh, une autre façon de, de copier légalement, c'est de se servir d'ouvrages du domaine public, C'est-à-dire d'ouvrages qui sont plus couverts par des droits d'auteur. Et euh, je suis très content, d'ailleurs, que dans cette copie-partie, on va avoir l'occasion de le faire, parce que la bibliothèque Forney a mis à disposition des ouvrages euh, des œuvres du domaine public. Je peux là je vous donner un exemple. Euh, vous avez deux images vers son window. Euh, ils ont toutes les deux une grosse différence. Euh, celle de gauche, elle vient du Louvre, et en bas, vous avez marqué « Copyright musée du Louvre ». En fait, le musée du Louvre considère que, parce qu'il l'a numérisé, il a un droit de contrôle sur la copie, et que même un professeur qui voudrait utiliser cette image dans un de ses cours ne pourrait pas le faire, théoriquement. Donc là, en fait, ils annulent le domaine public, et ce qu'on appelle du « copy-fraud », c'est-à-dire revendiquer des droits sur un contenu qui devrait être libre. Mais si vous allez euh, en Suède, vous avez cette, euh, ce magnifique tableau qui lui est placé sous un licence qui s'appelle la Public domaine marque. où là en fait le musée qui conserve le tableau dit « je reconnais que cette œuvre est dans le domaine public ». Ça c'est deux différences majeures d'approche. Donc on va pouvoir le faire parce que la bibliothèque formée va nous permettre d'exercer de, vraiment les libertés que nous donne le domaine public. Le raisonnement, c'est de dire que le photographe qui a pris la photo du tableau du Louvre a un droit d'auteur sur la photo du tableau. Et donc, il se fonde là-dessus pour mettre un copyright. Le problème, c'est que normalement, pour revendiquer un droit d'auteur, il faut faire une œuvre originale. Et en droit français, se mettre devant un tableau et faire une photo en face du tableau, c'est pas faire œuvre d'originalité. Donc on peut penser que ce copyright, effectivement, il a aucune valeur. Mais au final, c'est un juge de tranché C'est un juge de tranché s'il y a un souci. Ok, donc maintenant on va parler de l'événement concret euh, aujourd'hui et de la notion copy -party, de copie de l'événement copie-partie. Il faut savoir que les copy parties c'est récent, euh, c'est euh, quelque chose qui a eu lieu pour la première fois euh, à la bibliothèque universitaire de La Roche-sur-Yon en fait en mars 2012, euh, tout simplement parce que les conditions juridiques euh, que je vais vous expliquer ont changé euh, en décembre en fait, 2011, et que du coup euh, c'est devenu possible à partir de 2012. Et nous en fait en tant que bibliothécaires, hein, Lionel et moi, on constatait comme bon nombre de, bibliothèques, de bibliothécaires des pratiques euh, de copie euh, dans les bibliothèques qui euh, posaient problème à certains euh, collègues. Euh, C'est l'exemple typique de la personne qui arrive dans une bibliothèque, qui se rend euh, dans l'espace musique, qui prend euh, une pile de CD et qui va consciencieusement copier, euh, extraire les pistes euh, pour transformer donc, euh, le CD en un ensemble de MV3 euh, et puis euh, du coup les garder sur son ordinateur. Et il y avait quelques bibliothécaires qui s'étaient émus en fait, de, cette, de cet élément-là, de ces pratiques-là. <coughs> Et finalement, on a examiné le problème en se disant « Mais pourquoi est-ce que ces copies seraient plus intolérables que d'autres copies ?» Finalement, est-ce que le rôle d'un bibliothécaire, est-ce que le rôle d'une bibliothèque, c'est pas de diffuser des idées Et du coup, pourquoi est-ce que ce genre de pratique est rendu problématique Au regard de la loi, ça l'était véritablement, en tout cas, c'était pas tout à fait clair. Et là où on a eu de la chance, quelque part, c'est que la loi a été modifiée donc assez récemment, a rendu possible, donc, Là, euh pratique de copie party Alors la copie party ça consiste, voilà, à copier librement, en partie ou en totalité, tous les documents disponibles dans une bibliothèque. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît extrêmement large, vous allez voir qu'il y a quand même quelques conditions euh, précises à, à, à rappeler, euh, mais c'est aussi une manière, finalement, et c'est assez symbolique pour nous que ça se passe dans des bibliothèques, parce que, comme je l'ai dit, le rôle de bibliothèque, c'est de favoriser la euh, diffusion des idées. Et, évidemment, dans une bibliothèque, on est dans un univers en fait de documents tangibles, hein. on prête des livres, et quand je prête un livre, ben, il est disponible pour euh, la seule personne qui l'a emprunté. Or, aujourd'hui, l'information, comme l'a rappelé Lionel, circule euh, très facilement, et donc se pose, en quelque sorte, euh, la euh, question du rôle des bibliothèques par rapport à cette, à cette situation. Et donc la copie-partie, ça a été pour nous une occasion euh, de euh, remettre cette question-là, euh, finalement, sur la table, de la mettre en perspective, et une occasion aussi de faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire de reparler de la question de la copie euh, en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut copier On peut copier, On peut copier des livres <rire> On peut copier des revues, on peut copier des CD, alors à quelques conditions, on voir. Par contre, on ne peut pas copier des logiciels et des bases de données, parce que ce n'est pas le même euh, disons, régime juridique qui euh, s'applique. Quelles sont les conditions pour pouvoir exercer un, un droit de copie, pour pouvoir disons, mettre en pratique l'exception pour copie privée, pour euh, le dire de manière exacte Condition première, avoir son propre matériel. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de euh, faire des copies euh, en relation à la copie privée, donc dans, vraiment dans le cadre qu'on a défini pour la copie-partie, avec un appareil mis à disposition par la bibliothèque, par la collectivité, euh, en l'occurrence. Donc il faut son propre matériel, son propre PC. On va faire un petit point technique après sur le, le comment, hein, avec euh, quels appareils. Il y a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui. Et puis, élément important, je l'ai cité à plusieurs reprises, on parle de copie privée. Donc c'est une copie à un usage... Personnel. Euh, finalement, c'est cette copie qui euh, est définie dans l'article L1125, L1122, 115, 5, 1225 voilà, 1225. Bon, peu importe. Euh, en tout cas, c'est l'article euh, qui dit qu'aucun euh, n'ayant droit, aucun titulaire de droit, ne peut interdire une copie d'un document donc sous droit euh, à partir du moment où l'usage est personnel. Donc, il s'agit bien de d'inciter et euh, à ne pas diffuser euh, le document. Finalement, la bibliothèque se retrouve dans la situation où elle met à disposition le matériel, enfin, disons une matière première de copie, où les personnes amènent leur propre matériel et finalement euh, ne sont pas censées diffuser. Mais après, à la limite, c'est pas vraiment le, le, le, le pas vraiment le problème de la bibliothèque si des personnes, en tant qu'individus, vont aller diffuser sur les réseaux. C'est eux qui seront en euh, difficulté juridique, le risque juridique n'est en aucun cas assumé par euh, une bibliothèque qui ne fait que mettre à disposition, euh, disons, la source des copies. Autre restriction, depuis la loi DAPSI de 2005, euh, ne pas briser les DRM. Les DRM, on a vu ce que c'était, c'est des petits verrous qui sont justement... Euh, mis sur euh, les CD, les DVD, pour empêcher la copie. Euh, alors D'ailleurs, ça pose un problème puisque l'exception pour copie privée étant reconnue euh, dans la loi, le fait de mettre un dispositif technique qui entrave en quelque sorte euh, une possibilité prévue par la loi euh, pose euh, un certain nombre de questions. Quoi qu'il en soit, pour rester dans les clous, euh, pas de techniques de contournement de DRM qui sont pourtant euh, faciles à mettre en œuvre, euh, pour qui euh, c'est un petit peu surfer sur Internet et utiliser des techniques très bien expliquées. Ne pas diffuser les copies, ça j'en ai parlé, donc euh, pas de Facebook, pas de mise à disposition. Pour les documents sous droit, hein, on ne parle pas du domaine public, on parle des documents qui sont protégés par euh, le droit d'auteur. <rire> c'est-à-dire que vous savez que pour tout document sous droit, en fait, il y a deux types euh, de droits, le droit de représentation et le droit de reproduction, et le droit de reproduction, donc, est lié à l'exception pour copie privée, qui est reconnue euh, comme une exception euh, pleine et entière. Euh, ce n'est pas un droit de copie, en fait, au centre c'est une exception reconnue euh, dans le droit, ce qui est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu différent. Alors, voilà l'article L122.5, n'est-ce ouais. pas euh, La majeure... Euh, la, la, la source majeure, la, la, le socle, en fait, de la copie-partie, euh, se trouve dans les, les termes « source licite. En fait, c'est ces termes-là qui ont été modifiés en décembre 2011, euh, puisque, auparavant, on n'était pas certain de la notion de licéité de la source, euh, ce qui veut dire, finalement, que euh, eh bien, les copies devaient, euh, doivent maintenant être réalisées à partir d'une source licite, euh, ce qui est le cas en général dans les bibliothèques où les bibliothécaires ne volent pas les documents qu'ils mettent à disposition mais les achètent en bonne et due forme, ce qui constitue un ensemble de sources licites tout à fait euh, réutilisables. En réalité, cette notion de source licite, elle a été euh, volontairement introduite hein, par un, un député dans le Code de la propriété intellectuelle pour contrer justement les pratiques illégales de téléchargement où là finalement quand vous rapatriez un euh, fichier sur votre ordinateur, vous n'êtes jamais certain euh, disons que vous pouvez être en mis en difficulté si vous n'arrivez pas à prouver que la source est légale. Et donc finalement, vous ne pouvez jamais être tout à fait certain que la source est euh, licite. Et donc cette disposition a été euh, conçue pour contrer le euh, piratage en peer-to-peer, -peer, mais finalement, effet collatéral de la loi... Quelques bibliothécaires comme nous étant à l'affût de ce genre de situation, eh bien on s'est dit mais finalement si les sources sont des retournons euh, finalement l'objectif de ce pourquoi avait été fait euh, cette modification législative en disant bah, finalement cette modification a été faite pour restreindre finalement une possibilité d'échange de fichiers, euh, transformons-la en quelque chose de positif et en quelque chose qui présente la copie, non pas comme un acte de piratage mais comme un acte d'appropriation pour soi d'un contenu euh, qui permet de faire du remix, par exemple, ou tout simplement de euh, prendre des notes aussi. Alors, j'ai bien cette notion de source, hein, qui fait que euh, le 20 décembre 2011, la loi a été euh, modifiée. Oui qu y a, Ce qui de... est vraiment important, c'est que le législateur n'a pas dit que euh, l'origine de la copie devait être l'achat. Parce qu'en fait, s'il avait dit ça, la copie par serait impossible. Il a bien dit « source » ici. Et dans le débat juridique, la source licite, c'est plus large que l'achat. Il y a d'autres moyens d'être mis en présence d'une source licite que le fait d'acheter le contenu que l'on copie. Et c'est ça qui fait la, la différence dans l'origine le, le de la propriété privée maintenant. Alors, le matériel dont on est propriétaire. Donc vous avez tous, j'imagine, du matériel qui ressemble à ce genre de choses. Ordinateur portable, disque dur, graveur, appareil photo. Téléphone portable, euh, il y a de nombreuses possibilités aujourd'hui de copie, on va le voir un tout petit peu après, clé USB aussi. Euh, alors, la question se pose aussi peut-être de savoir, mais est-ce que tout ça est gratuit Est-ce que finalement ça ne va pas poser un problème pour les auteurs si tout le monde se met à copier dans les bibliothèques non seulement, c'est pas un problème, mais en plus, euh, disons que la copie, l'acte de copie, l'exercice de la copie privée, euh, a, euh, est l'inverse de la gratuité finalement. Parce que tout ça repose sur une taxe, qui s'appelle la taxe pour la copie privée, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse, euh, cette taxe, euh, elle s'exerce en fait sur le matériel que vous achetez. vous achetez un disque dur, ou quand vous achetez, euh, disons, un ordinateur portable doté d'un disque dur, vous allez payer à proportion de l'espace de stockage de votre disque une taxe. Et cette taxe, eh bien, elle est collectée par un organisme euh, de collecte qui va, euh, disons, reverser le produit de cette taxe aux ayants et ça représente, vous voyez, 175 millions d'euros en 2008, ce qui est pas négligeable. Et finalement, ce qui permet de euh, se dire que, finalement, la copie qu'on exerce n'est pas du tout contre euh, ceux qui euh, sont des créateurs de contenu, mais au contraire vient renforcer dans un cercle plutôt vertueux entre euh, ceux qui copient pour eux et ceux qui vont euh, créer et donc qui vont permettre finalement euh, la copie. C'est en tout cas l'idée qu'il y a derrière la taxe pour la euh, copie privée c'est une logique qui est intéressante, qu'on aimerait bien voir étendue bien au-delà de la copie privée, puisque finalement ce serait aussi intéressant de se dire qu'à partir du moment où on partage, et où on remixe, et où on a beaucoup de possibilités d'échanger des idées, d'échanger des fichiers sur le net, plus on échange des fichiers sur la net, plus finalement ça crée une sorte de terreau. Et ce terreau culturel, c'est le terreau des pratiques amateurs, et eh bien ça peut tout à fait enrichir, et ça enrichit en fait déjà les industries culturelles qui après vont finalement construire un modèle économique sur la vente d'œuvres eh qui ont été créées. Mais pour que ces œuvres soient créées, encore faut-il qu'il y ait des auteurs qui sont volontaires pour créer ces contenus. Donc finalement, c'est intéressant cette logique de euh, cercle vertueux entre d'un côté une appropriation euh, légitime et puis de l'autre finalement euh, une pratique amateur euh, artistique. Important aussi de dire qu'on n'a pas besoin de copie partie pour créer, pour copier, disons, des documents à la bibliothèque. puisque finalement, ce qu'on ne fait là, c'est qu'on ne fait que souligner. Euh, l'exercice d'une euh, exception qui figure donc dans le code de la propriété intellectuelle et les copies parties ne sont là que pour cristalliser pour faire connaître en fait cette possibilité là mais que dans n'importe quelle bibliothèque à n'importe quel moment et même d'ailleurs au-delà des bibliothèques parce que finalement on ne prend les bibliothèques que parce que ce sont des sources licites massif et facilement accessible, mais vous allez dans un musée, vous allez dans une librairie à partir du moment où vous achetez le livre, vous allez dans n'importe quel endroit où vous avez accès à des documents, et bien vous pouvez exercer votre droit à la copie privée, ce qui remet en question, par exemple, quand vous visitez une exposition, le fait qu'on vous interdit systématiquement de prendre des photographies. Vous avez toujours le droit reconnu par le fameux article du code de la propriété intellectuelle de prendre en photo et de garder la photo pour vous c'est absolument légal non seulement c'est légal encore une fois mais c'est financé et ça reviendra par une voie détournée à ceux qui créent euh, des contenus important aussi de dire que du coup les bibliothèques ou les établissements publics ou tous les organismes qui inscrivent dans leur règlement intérieur le fait d'interdire de copier ou de prendre des photos sont finalement dans l'illégalité eux-mêmes Puisqu'en fait, une loi en France ne peut pas, euh, pardon, un règlement intérieur ne peut pas être euh, contraire à la loi. Sinon, on aurait des petites dictatures pendant, euh, toutes les, euh, dans tous les établissements publics. Euh, donc c'est tout à fait important de souligner ça finalement les copies parties sont pour nous voilà, une action d'information, de pédagogie sur la copie on est très fiers d'ailleurs qu'une des copies parties euh, ait eu lieu au lycée euh, c'était le lycée Rabelais en fait, à la roche sur lyon dans le cadre donc, de l'éducation nationale avec des élèves de des, des secondes, je crois euh, qui ont du coup appris la licence libre, appris la question euh, de la copie, se sont posés des questions sur le piratage, sur ce qui est légal, sur ce qui est pas légal sur ce qui est reconnu, sur ce qui est possible au moment où en fait il y a une sorte d'image un peu brouillée de cette question de la copie qui dans les médias en fait est très rapide assimilés soit au piratage soit dans le domaine universitaire plutôt au plagiat euh, et c'est toujours deux éléments qui sont extrêmement négatifs. Là, on aime bien dire aussi euh, avec l'expression par Lionel de dire euh, les DRM mentaux, les DRM mentaux ce sont des verrous qui ne sont pas des verrous du coup juridiques ou techniques mais qui sont des verrous dans nos représentations et la copie partie permet de questionner ces DRM mentaux pour se dire que la copie finalement c'est possible dans certaines conditions en toute légalité. Alors comment on fait en fait pour, pour copier Comment on fait concrètement en fait pour copier dans une bibliothèque Je vais commencer par dire ce, ce qu'il est compliqué de faire. Euh, alors peut-être avez-vous un photocopieur chez vous. Euh, ce n'est pas possible de copier à partir de votre photocopieur, sauf à l'amener dans la bibliothèque. Euh, et donc ça veut dire que vous l'associez à, à une brouette. Bon c'est une des manières possibles. Ce n'est pas euh, la plus simple à mettre en œuvre. Disons que dans le cadre d'une copie partie finalement, euh, la brouette est indissociable du, du photocopieur. Voilà. <rire> Plus simplement, il existe des logiciels de euh, gravure. On peut graver des euh, DVD à partir de euh, sources qui ont été extraites de, euh, disons, documents audiovisuels euh, sur CD eux-mêmes. Il existe en fait de très bons logiciels libres, comme CEDex ici, que vous trouvez sur euh, un répertoire qui s'appelle Framasoft, un répertoire ou un annuaire peut-être des logiciels libres différents, euh, différents, euh, pour différents usages. Et bien il y a des logiciels très bien, donc qui vous permettent simplement de mettre le DVD et puis ensuite le euh, logiciel va faire le travail de transformer chaque liste en MP3. MP3 que vous pouvez copier-coller alors sur euh, votre disque dur ou graver sur un autre euh, disque que vous allez garder pour vous et surtout vous allez ne pas le partager. ou évidemment donc un disque dur, ou alors un Dropbox. Un Dropbox est tout à fait possible, le Dropbox étant un espace de stockage en ligne, où vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fichier et y accéder de différents endroits. Euh, autre possibilité que moi j'aime bien et qui est tout à fait pratique et peut-être pas suffisamment connue, c'est l'usage de petits logiciels qui sont utilisables à partir des téléphones mobiles connectés à Internet. Ici, c'est une application qui s'appelle Prismo, qui est une application disponible pour Mac plus particulièrement, Mais il en existe d'autres pour différents systèmes d'exploitation. Prismo, ça permet de prendre en photo un texte et de pratiquer ce qu'on appelle l'OCR. L'OCR, c'est de la reconnaissance de caractère, c'est-à-dire qu'au lieu, finalement, de recopier le texte pour avoir vraiment le texte et pouvoir le manipuler ensuite, et eh bien... Au lieu d'avoir aussi une photo qui est une photo brute, mais dont vous ne pouvez pas exploiter le texte qui figure sur la photo, et eh bien le logiciel fait ce travail à votre place et va reconnaître les caractères, et donc vous extraire un texte issu de votre photo. C'est clair ce que je raconte donc tout simplement, ça vous permet de citer des passages, euh, parce qu'on peut peut-être aussi à ce moment-là dire qu'il y a ce cadre de la copie privée, mais on peut tout à fait aussi exercer un cadre, enfin exercer un, un, un droit de, qui s'appelle le droit de citation avec ce genre de petit appareil, qui là en fait permet, à partir du moment où on cite la source évidemment, de partager n'importe quel extrait de texte, sans euh, être dans le cadre de la copie privée, mais bien dans le cadre du droit de citation. Donc, finalement, ce genre d'outil est tout à fait pratique pour des usages d'étudiants, par exemple, qui voudraient faire des citations ou s'approprier certaines parties de certains textes. Donc, les 8 d'OCR sont tout à fait pratiques. Alors, j'en ai d'autres que j'avais listées ici. Voilà, pour... Android, euh, il y avait OCR, une application qui s'appelle OCR pour Android, euh, il, y en a, il y en a plusieurs voilà, qui, euh, qui permettent de euh, travailler à tout ça. Et puis peut-être, euh, dans une vision un peu, euh, disons prospective, peut-être qu'un jour on pourra pratiquer de la copy-party grâce, <rire> grâce aux lunettes Google, vous avez peut-être entendu parler des Google Glasses, qui vous permettent d'enregistrer en vidéo ce qui se passe euh, par rapport à votre propre regard, enfin, il y a une petite caméra qui est fixée euh, sur la lunette avec un micro, euh, et donc vous pouvez tout à fait imaginer que demain, euh, ce projet porté par Google, et qui est finalement un projet assez important aussi pour, pour la firme, on ne le, le comprend peut-être pas assez, euh, eh bien, euh, se développera sans, sans aucun doute dans... Euh, Années futures, et il sera de plus en plus donc, difficile finalement de détecter quelqu'un en train de faire une copie. Euh, et ça montre que l'origine de la copie, de l'appropriation des documents, le fait de filmer, de s'approprier, euh, disons, son environnement, euh, va devenir ou est en train de devenir une pratique tout à fait quotidienne et complètement fondue dans euh, une existence, euh, disons, euh, du XXIe siècle. Voilà. Alors, petite citation. Je vous laisse la lire. Voilà. Voilà, donc quelques sources hein, sur euh, de billets qui peuvent vous intéresser sur cette question de copie. Donc concrètement, en fait, vous pouvez tout à fait donc, pratiquer une copie partie aujourd'hui, et les autres jours, voilà, on peut aussi prendre des questions tout à fait euh, après. Euh, voilà, donc la copie partie, pour nous, c'est vraiment une manière de poser cette question-là, de parler de la copie. Avec les biens communs, oui. De faire le lien avec les biens communs, c'est ça que tu veux dire. Oui, et c'est pour ça que pour nous la copie c'est une manière de créer des contenus, de partir de cette idée que finalement on peut s'approprier euh, des contenus pour euh, les entretenir, pour les faire évoluer, pour les remixer. Et donc pour nous l'idée de bien commun, de la connaissance est tout à fait importante, au sens où une information elle a finalement très peu de valeur en elle-même elle commence à avoir de la valeur et être vivante quand elle est utilisée par euh, des gens. C'est aussi très important pour les bibliothèques. Euh, et donc, les biens communs de la connaissance, ce, dont, euh, ce, ce qui nous intéresse, nous, qui avons créé un, un, un collectif qui s'appelle euh, Savoir commun autour des biens communs de la connaissance, et eh bien c'est de défendre, non pas les biens communs en tant que tels, mais les conditions dans lesquelles on peut euh, créer des biens communs, c'est-à-dire créer en communauté des contenus qu'on va se partager et pour lesquels on aura fixé des règles qui vont en permettre le développement. L'exemple typique qu'on donne, c'est Wikipédia. Wikipédia, il a bien fallu que des gens se mettent entre eux et se fixent des règles pour créer des articles, faire en sorte que ces articles soient pérennisés, soient accessibles. Un bien commun de la connaissance, c'est ça. La copie est une des conditions nécessaires au développement des biens communs de la connaissance. On peut prendre des questions, si vous voulez. J'ai juste une question sur les supports. Vous avez dit qu'on pouvait euh, donc copier euh, ici à la bibliothèque des livres, des revues, des CD. Euh, et euh, je pense par exemple à tout ce qui est euh, CD, format MP3, comme par exemple euh, les livres audio ou euh, les méthodes de langue, parce que là, je les ai souvenés, ça, ça rentre dedans euh, Enfin, le CD, c'est le support CD enfin, Est-ce est que c'est un format MP3 je sais pas si pareil. Non, non, non, c'est le, le fait que ce soit fixé sur, sur un support un CD. CD. Euh, non, la, la, la, la question c'était est-ce qu'on peut copier des choses comme des méthodes de langue Oui, et, bah parce qu'en fait ouais. comme c'est des fichiers MP3, je me demandais oui, oui. si c'était la même chose quand c'est des musique par exemple. De... Mais la non. question c'est est-ce qu'il arrive à vous d'une manière légale D'accord. Donc, oui. il y a tout... Enfin, ça c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la, la mise à disposition des contenus en de bibliothèque est encadrée juridiquement, c'est-à-dire vous avez une loi sur le prêt, il euh, y a, a, a, a l'achat, l'acte d'achat lui-même qui, qui est une forme de mise à disposition légale, et donc du coup, vous êtes en présence d'une qui donc ce sera pareil pour un DVD, un film. Oui, parce que là il y a des, y a des ouais. conditions qui sont négociées avec euh, des fournisseurs, genre type ADA, CES, etc., qui euh, négocient eux-mêmes les droits avec des, des, des titulaires de droits, et donc quand il arrive sur le, dans les bacs, il est mis à disposition dans un cadre qui en fait une source. À, à la restriction près que ça fonctionne si le euh, CD le DVD est copié à la bibliothèque. Ça fonctionne plus difficilement si vous l'emportez chez vous, étant donné euh, l'absence de cadre légal du prêt de euh, disque, euh, des disques de musique de CD euh, dans les bibliothèques. Parce qu'il n'y a pas de oui. loi sur la loi des fins de prêt, prêt. ne vaut que pour les livres, mais pas pour les CD euh, musiques, pour, pour les CD. Donc euh, là, vous êtes obligé de copier à la bibliothèque, parce que l'acte de consultation, lui, reste une source licite. Si vous sortez de la bibliothèque, ça devient un prêt, il n'y a pas d'encadrement. De, donc si on veut vraiment respecter la logique de l'article sur la copie privée, mmh. pas de copie privée possible à partir d'une source, euh, source. Donc c'est et la source et le lieu, alors. Ça peut rentrer en compte. Mmh. Euh, vous n'avez pas parlé du.. La notion de cercle de famille, puisqu'on parle d'usage privé, mais euh, est-ce que ça veut dire que la copie que je fais, enfin je pose la question naïvement, hein, la copie que je fais, je ne peux pas la montrer à mes enfants euh, je ne peux pas la montrer à ma grand-mère, je ne peux pas la montrer à, à mon meilleur ami ou à, ou à, ou à, ou à mon voisin. Je, je sais que récemment, je crois, il y a eu une jurisprudence en France disant que les amis proches faisaient partie du cercle de famille, si je ne me trompe pas. Donc voilà... Euh, les amis de Facebook bah, euh, Apparemment, la, la législation est en train de, de glisser là-dessus, si, si j'ai bien suivi tout. Mais enfin, en tout cas, où est-ce que l'usage privé s'arrête d'après ce que vous voyez vous quoi. Alors, la, la, la copie privée est articulée à la, euh, à la notion de diffusion dans le cercle de famille. L'exception pour représentation dans le cercle de famille, c'est ce qui vous permet d'écouter vos CD chez vous. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, ça ne va pas de soi du tout. Le hein. <rire> simple fait d'écouter des CD chez vous avec des gens autour de vous, normalement... Enfin, Moi, par exemple, hier, j'étais dans le métro, il y a un clochard qui s'est mis à chanter euh, « Quand on n'a que l'amour » et de manière vraiment très très belle et ligueux. tout. Et en fait j'ai immédiatement pensé qu'il était en train de faire un acte de contrefaçon. Ouais. c'est une diffusion au public. Bon, domaine des... public, domaine voilà. Non, c'est pas dans le domaine ah, public. Non, mon ah, public. Parce que Jacques Brel, hélas, ne ah, nous a pas quitté oui. il y a si longtemps. Et le... ça dure 70 ans bien. après la mort de l'auteur. on n'est pas encore dans le... Dans Edith Piaf, c'était ses 50 ans. Elle est encore protégée pendant 20 ans. Donc, euh, voilà. donc vous voyez, ça peut, <rire> ça peut être long. Et donc du coup, pour... c'est articulé à la notion de cercle de, de Famille. Donc en gros, si tu fais une copie, tu peux la distribuer à tes cercles proches, mais la, la conception est vraiment restrictive. Hein. C'est des gens avec qui tu en des rapports d'intimité fréquents, comme des idées de vie, et ça peut être ta famille et des amis très proches. Alors après, il y a effectivement une, une jurisprudence de la Cour de cassation qui a semblé reconnaître que des échanges sur Facebook, dans des profils fermés, pouvaient avoir un caractère privé, mais en matière de diffamation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tranché sur la question de la, du droit d'auteur. Ils se sont prononcés en matière de diffamation. Mais des euh, gens qui ont l'esprit mal tourné, comme moi, par exemple, se sont dit, si ça vaut en matière de diffamation, pourquoi ça pourrait pas un jour valoir en matière de, de droit d'auteur C'est complètement impossible. Mais comme les juges euh, se prononcent sur des questions précises, euh, on ne peut pas en conclure que déjà c'est le cas. si de à la maison je intégralement sur C'est votre photocopieuse, ça marche ça marche. Alors qu'en fait ça ne marche, ça marcherait pas sur la photocopieuse de la bibliothèque. Pourquoi Parce que euh, comme ça n'est pas votre matériel propre, c'est un matériel propre, là on tombe dans un régime légal différent, qui est celui de la, la reprographie, qui est gérée d'une certaine manière et qui passe par des contrats faits avec le centre français de droit de copie et euh, qui fixe des proportions. Mais dans le cadre de, de la copie privée, la loi ne fixe pas de proportion. C'est le rituel, ou est-ce qu'il y a un signe distinctif sur la jaquette qui me dit Il y a eu des jurisprudences là-dessus qui disent que les consommateurs doivent être informés de la présence de DRM. Et, mais je ne suis pas certain que ce soit toujours vraiment appliqué. Vraiment... Et C'est vrai que c'était intéressant de discuter avec les bibliothèques euh, de la bibliothèque Couronne. Dont on Ils nous ont dit qu'ils avaient eu du mal par moment à savoir vraiment où il y a un DRM ou où il n'y en a pas. Alors c'est vrai que normalement quand même le DRM celui qu'on ne va pas faire sauter, il va vous empêcher carrément par la copie. Finalement, l'obligation d'information du consommateur devrait être beaucoup plus claire sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, c'est assez catastrophique parce que par exemple, pour le livre numérique, aujourd'hui, il y a des livres numériques qui sont vendus au grand public sans DRM et pour lesquels les vendeurs aux bibliothèques, le livre, remettent des DRM, pensant que si les livres arrivent sans DRM dans sa bibliothèque, eh bien, ils vont être diffusés à tout le monde. Donc là, on n'est plus dans le cadre de copie privées, parce que c'est des licences hein, spéciales pour, pour les livres numériques, qu'on n'est pas dans le cadre d'un support euh, physique. Euh, mais vous voyez un peu l'esprit, en fait. C'est-à-dire que finalement, les bibliothèques sont un danger euh, parce qu'elles font circuler trop d'œuvres euh, trop facilement, euh, là où finalement, leur rôle est simplement de favoriser la circulation des bibliothèques. Alors, dans les bibliothèques, c'est un peu les abonnés... Un abonnement pour en prêcher la guise du film de CD. c'est Enfin, il y a un, un, un, oui, oui, oui, oui. un oui. paradoxe entre le fait de payer un abonnement de 60 euros et le fait de pouvoir sur place copier les films que les autres. Vous voyez, je veux. Il y a un paradoxe. Disons que c'est un paradoxe dans la mesure où... Euh, ça peut paraître un paradoxe, mais vous, en tant que bibliothèque, vous ne pouvez pas vous opposer à une faculté qui est consacrée par la loi. Donc effectivement, ça peut être, je crois, ça peut désinciter peut-être certains peut à s'abonner, mais à mon avis, ce euh, ne sera pas le cas. Parce qu'en fait c'est toujours une chose hein, qu'il faut voir, et ça c'est ce que j'avais essayé de montrer avec ce diagramme là de l'étude, c'est que la consommation de la culture est cumulative. C'est-à-dire que plus une personne consomme de la culture, plus elle a deux consomment Ça c'est un mécanisme fondamental de l'économie de la culture, qui est d'ailleurs assez mal compris, conclure par les institutions culturelles. Et à mon avis, euh, c'est pas du tout antagoniste, ça peut paraître antagoniste comme ça, mais ça à mon avis ça n'est pas forcément d'avoir un abonnement et de copier sur place, peut-être C'est des choses qu'il faudra constater. Hein. Peut-être que dans le long terme, on se rend compte qu'il y a une baisse de l'abonnement. mais c'est une chose qu'il faudrait penser. Sachez que la faculté de copier n'est pas du tout liée, par contre, au fait d'avoir payé c'est une chose qu'il c'est l'occasion de réclamer la gratuité des bibliothèques. <rire> au conseil de Paris. Mais, mais c'est vrai. une question, c'est sur les. concernant le domaine public. Euh, par exemple, une œuvre qui est dans... tombée dans le domaine public. Je par exemple, là, le projet de Tambert, côté... Je peux tout à fait l'enregistrer sur mon PC. Ce ah, ah, oui. que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans le monde des bibliothèques, euh, nous, on ne se saisit pas de ces questions-là pour mettre en sorte, par exemple, que les autres soient disponibles, parce qu'ils sont en euh, public, sont nos catalogues, que les gens cliquent directement. Ah, très et, euh, normal, mais mais sûr, Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des choses qui sont un peu dans ce sens, vu qu'on oui. est totalement dans les, dans les choses légales. Ah, complètement. De bah, toute façon, le domaine public, à la base, est libre de droit, complètement libre de tout usage, y compris des usages commerciaux. Et alors moi je me pose des questions sur la curiosité parce que j'étais dans une réunion concernant dans cette fin de nuit avec le motif euh, concernant le numérique. Et donc il y avait des personnes du Carrel, des éditeurs, etc., qui parlaient en gros de comment prendre euh, les bibliothèques, des le droits, etc. J'ai posé une question pour savoir pourquoi on était en train de négocier avec des éditeurs alors qu'on a déjà des foultitudes euh, d'œuvres et qu'on réfléchit à ces questions alors qu'on pourrait juste commencer par ça. Je dire que les, les deux ne sont pas. Euh... Les deux se complètent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une culture uniquement avec des œuvres du patrimoine, du public. Mais peut-être que si on commence par ça, ensuite on aura un modèle... C'est assez important, parce qu'on voit par exemple les liseuses et les tablettes en bibliothèque qui sont très répandues. Au début, il y a très peu d'offres, puisque les bibliothèques ne pouvaient pas acheter légalement... Comment on achète nos livres hein, pour mettre sur nos étagères, il n'y pas vraiment d'offres faites aux bibliothèques. Donc, du coup, il y a pas mal de bibliothécaires qui sont tournés vers des contenus euh, du projet Gutenberg, de, WikiSuts, euh, euh, de de de Wikisource, de tous les endroits où on trouve du domaine public euh, en ligne, et qui ont offert ça à leurs usagers. C'est déjà une manière de constituer. Hein. Et comme d'ici le domaine public c'est important, et c'est important que les bibliothécaires puissent. C'est un de médiation, parce que sinon. Il n'arrivera pas aux usagers, mais d'un autre côté, on ne peut pas demander aux gens de dire que nous domaine public. la littérature, elle est récente et, et tout. Donc c'est très important que les textes puissent avoir accès et puissent proposer à leurs usagers les livres et les plus récents, Parce que sinon, on se bien sûr. une vraie branche de la culture. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, moi, je suis très engagé pour la défense du domaine public, je, je mesure vraiment l'importance de la médiation. Souvent, le domaine public, c'est des œuvres qui sont peut-être aussi qui ont été oubliées qui sont difficiles d'accès parce qu'il faut les remettre en compte à qu'il faut les présenter. Donc, euh, le rôle du bibliothécaire pour que ça devienne vraiment un bien commun appropriable, il est euh, essentiel. Juste pour vous dire, moi je travaille à René de la bibliothèque, et on a commencé à mettre les euh, bibliothèques maintenant dans notre catalogue. On a fait. Les gens euh, qui sont intéressés par euh, le bibliothèque, le bibliothèque de l'Oroi, sur l'entête, peuvent être échangés tranquille okay. depuis le portail okay. Après, Donc, euh, ça se fait et c'est après d'avoir l'outil qui puisse. Oui, euh, le CGD euh, qui est parfaite. Mais après, c'est des initiatives Tout, tout, tout. l'enjeu, c'est d'arriver à trouver les bons dispositifs de médiation pour mettre à disposition les marques de médiation pour ceux qui sont susceptibles d'en avoir besoin. Par exemple, quand vous avez des étudiants qui travaillent en littérature pour le programme d'agrégation, souvent, il y a des choses qui sont liées au métrique même pour le bac, tout simplement. Fait, eh C'est intéressant en fait d'arriver à, à cibler comme ça des besoins de documentaires pour dire à ceux qui passent le bac sur des œuvres du domaine public, non, mais non seulement vous pouvez travailler sur les textes avec les livres que vous achetez ou que vous trouvez en bibliothèque mais aussi vous pouvez les manipuler, les surligner, les redécouper, vous en saisir en format numérique sans aucun problème de Ils peuvent l'imprimer sans souci, par contre. Oui, Elle quand même D'accord C'est-à-dire qu'un éditeur est tout à fait fondé à prendre un fichier qui est sur un archive. Remarquer en domaine public, euh, retravailler le fichier, le vendre, c'est le, le domaine public, euh, permet l'usage commercial. C'est ce qui fait que, par exemple, quand il y a, il y a deux ans, vous avez euh, Louis Perrault qui est entré dans le domaine public, et vous avez eu deux films sur les cartes de boutons, les boutons, boutons, boutons, vous avez eu des, boutons, des boutons. tas de rééditions de domaine public. Et une de ces caractéristiques, c'est aussi permettre un usage commercial, normalement. Et c'est souvent ça qui coince avec les bibliothèques. C'est une citation qui n'a pas, euh, pas de source, sauf, euh, sauf si elle est extrêmement longue. Effectivement, on va pas se poser euh, un souci, on sort de, de, de la citation. Mais euh, comme euh, c'est toi, je parle de Lionel qui disait que finalement une thèse, euh, c'est euh, l'ensemble de copier. citation, copier une note, non c'est euh... copier une note, je ne sais voilà, pas c'est ça il faut pas dire. Copier les ensembles, vous C'est une bouton, <rire> mais c'est pas complètement faux, si vous voulez, parce qu'en fait, euh... <rire> Mais en même temps, quand on regarde. les oiseaux. Mais quand on tient, si je copie un mauvais blog dans une mauvaise maîtrise, je prends des sources et je vais envoyer quelque chose de superbe. Et... Oui, Mais c'est la réappropriation, en fait. C'est ça qui est à la base, en fait. Finalement c'est aussi une manière de questionner les histoires de la copie, euh, le statut de l'auteur avec un grand A euh, qu'on qu qu apprend dans, dans, dans, dans toutes les, les, les études littéraires au, au, au niveau scolaire, en disant qu'il y a des auteurs qui sont géniaux et qui à un moment vont descendre quelque chose euh, du ciel qui va être fabuleux pour tout le monde. En fait, les auteurs euh, ne font que remixer ce que d'autres ont fait en, en le cristallisant d'une certaine manière, en y apportant euh, un angle de vue euh, particulier qui, peut-être lui, est génial, mais en tout cas qui vient toujours d'un contexte sur voilà les surtout... alors alors qu'on oublie de leur dire que le numérique, c'est une formidable opportunité pour développer ses savoirs dans des communautés d'intérêt sur tel ou tel... Et finalement, on devrait apprendre aux enfants à bien copier et à savoir, en fait, maîtriser l'acte de publication. C'est ça qui est tout à fait important, c'est qu'ils apprennent, finalement, à avoir le réflexe de toujours se dire dans quelles conditions est-ce que je publie quelque chose et à qui euh, je euh, le destine. Et si on arrive à faire comprendre un enfant, il n'y a plus besoin de lui apprendre Facebook en particulier, ou Twitter en particulier, puisqu'en fait tous les euh, médias et Internet est un nouvel espace public. Donc la question c'est de maîtriser les codes de cet espace euh, public euh, pour, pour, euh, pour favoriser ces apprentissages du numérique. Je suis un et je à la bibliothèque avec mon ordinateur. Je veux copier un CD, un film. J'ai des logiciels dans mon ordi, euh... Oui. Jusque là, tout va bien. Ouais. Euh... Alors, si le, le, le, le DVD a un DRM, ça va bloquer. Oui. Sauf si ah, mon est logiciel est un. Euh... Sauf si le logiciel permet de craquer le DRM, mais là, vous êtes hors la loi. Donc, c'est malot. On va, on va le faire pratiquement tout à l'heure. Et on va pouvoir se poser des on Alors, va presque dire que c'est de la responsabilité des bibliothèques d'acheter ah des œuvres bon. sans DRM. Voilà. Voilà. on va dire qu'on <rire> a une contrainte technique tellement forte dans les choix d'acquisition que finalement on va euh, déséquilibrer les collections pour un simple contrainte technique. Alors, la responsabilité, là, elle est, elle est aux bibliothécaire qui laisse l'usager copier avec un logiciel euh, de. Ou elle est usagée oui. de la responsabilité Disons que la responsabilité ah. du bibliothécaire c'est d'informer correctement son, son public des conditions de ce qu'il peut faire. On fait tout ça avec nos règlements, etc. Euh, à partir du moment où vous avez donné une information claire aux personnes, euh, c'est pas de la responsabilité de la bibliothèque, vous êtes, euh, c'est chaque individu qui est, voilà, on peut pas, on peut pas, moi je suis toujours très réticent à dire que le bibliothécaire doit assumer de plein fouet toute la responsabilité de ce qui se passe dans son établissement. Les rares auteurs du domaine public qui n'est pas mort. Non, non, Lionel Morel est un auteur du domaine public hein, puisque tous les euh, tous les articles du blog Silex, vous pouvez, euh, vous pouvez les lire ils sont dans, et vous verrez qu'ils sont sous la licence CC0. Euh, voilà. Et donc, euh, oui, ben, donc, voilà, moi je suis Bouillou et euh, je suis donc un, un auteur de romans et de pièces de théâtre. Et en fait, toutes mes œuvres sont placées sous la licence CC0. Euh, très brièvement, ce n'est pas par euh, croyance personnelle, je ne suis pas quelqu'un qui suis fan du logiciel libre ou de la culture libre et qui donc. Par croyance personnelle, la placer sans cesse et zéro, c'est parce que je m'étais lancé dans un, dans un cycle, enfin je suis toujours dans ce cycle, de huit romans, euh, qui sont des romans feuilletons que j'ai blogués quotidiennement, que j'écrivais le matin, je publiais le soir, chaque jour je publiais un épisode, et comme ça, au bout de quatre mois, ça faisait un roman. Et avec cette écriture quotidienne, je me suis vraiment rendu compte que le processus d'inspiration, comme l'ont dit euh, Sylvain et Lionel, est un remix, c'est une énorme digestion de mon domaine public, qu Aussi, le processus d'appropriation de l'œuvre, chaque lecteur, hein, ce qu'on appelle le pacte du lecteur, euh, chaque lecteur en fait réinterprète l'œuvre dans sa tête et recrée l'œuvre dans sa tête. Je donne toujours un exemple très simple. Si je vous dis que nous sommes dans un boudoir, les murs sont tendus de velours rouge, il y a quelques moulures au plafond, vous visualisez ce boudoir. Vous visualisez certainement des meubles avec un peu de marqueterie, vous visualisez des tapis, des moquettes, mais je vous ai rien dit tout ça. Je vous ai donné boudoir, mur tendu de velours rouge et moulure au plafond. Donc vous avez recréé. Comme ça, euh, le, le roman à l'intérieur de, de, de votre tête. Et c'est ce qui se passe. Et donc, je me suis vraiment rendu compte que tout ça, en fait, était par nature même, par essence, libre. Et donc, bah, je me suis dit, dont acte autant le mettre directement dans le domaine public et comment partir de là. Et ce que disait Lionel est très intéressant. Le domaine public est commercialisable. les le, mes livres sont édités par un éditeur. Euh, ils sont vendus au format papier et gratuits au format numérique, et, ça, et ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien. Ouais. juste à y a quelques petits bonbons et de quoi boire là-bas, et donc on remet un peu l'espace. Merci.